Alors, d'abord, quel est l'objet hein, du livre Peut-on dire qu'il existe un, un impensé euh, du dégoût Alors, ce livre, il, il prend appui sur un, un constat D'abord, sur euh, des études autour de phénomènes discriminatoires dont on a vite vu que seuls les concepts de discrimination ou seuls les concepts euh, d'injures euh, ou de stéréotypes ne suffisaient pas. Il fallait autre chose pour comprendre les phénomènes qu'on a voulu analyser dans le livre, qui sont des phénomènes euh, de... Euh, mise de côté, d'injures, de, euh, des phénomènes euh, de rabaissement, de déshumanisation. Ce concept, c'était celui de dégoût. L'objet du livre n'était pas de trouver les populations qui dégoûtaient, mais bien de travailler sur le processus de mise en dégoût, le processus politique, social de mise en dégoût l'objet du livre ne porte pas donc sur les objets du dégoût, mais bien sur les sujets qui subissent cette mise en dégoût. C'est vrai que la revue de la littérature nous permet de constater qu'il y a une vraie production, une production massive, sur à la fois ceux qui dégoûtent, c'est eux, et les endroits du dégoûtant. Alors, ceux qui dégoûtent, on le voit bien, l'esthétique du dégoût, le fluide, les excréments. Mais aussi les endroits du dégoût. Ça peut être une sociologie des égouts ou une sociologie des abattoirs ou des eaux usées, par exemple. Au-delà de cette production, il y avait très peu d'exemples qui portaient sur les personnes qui subissaient le dégoût, sauf peut-être les personnes SDF, les personnes porteuses du VIH SIDA ou bien les personnes âgées. Au-delà de ça, il n'y avait pas beaucoup d'éléments de réflexion sur ceux, celles et ceux qui dégoûtent. Bien pour compléter ce que tu dis, Arnaud, en fait, ce qui est intéressant, c'est le glissement en fait de l'objet au sujet. Et puisque on évoquait la question de, de l'impensé, eh bien, en fait, si on peut déterminer assez facilement, parce que la littérature l'a fait. Euh, quels sont les objets du dégoût l'impensé c'est de s'apercevoir qu'on glisse sans même s'en rendre compte de l'objet au sujet c'est à dire du constat c'est quelque chose qui me dégoûte à l'objet les excréments par exemple puisque tu en parlais à euh, c'est dégoûtant et c'est dégoûtant vient très vite euh, passer euh, de la dimension psychologique à la dimension morale c'est dégoûtant c'est à dire c'est pas bien euh, c'est quelque chose qui euh, qui ne devrait pas se faire et euh, le c'est pas bien va très très rapidement porter sur les personnes et donc c'est ce qui nous a intéressé même si euh, je pense que c'est important de, de le redire ce n'était pas l'objet du livre que de savoir quelles étaient les catégories de population et d'en rester là pour une raison très forte. C'est que, et ça pour le coup certains philosophes plus que d'autres ont mis l'accent là-dessus, Michel Foucault, Judith Butler, il y a une production politique des sujets et une production politique des sujets qui dégoûtent. On pourrait se poser la question, au fond de cette écriture, à six mains et pourquoi mélanger la sociologie et la philosophie Et je laisserai Brigitte compléter, mais on pourrait tout simplement faire le constat que la partie qui est la mienne dans le livre, la partie sociologique, s'arrête sur un constat peut-être complètement insatisfaisant, mais la sociologie s'arrête peut-être là. A savoir que s'il y a des personnes qui dégoûtent, une des euh, préoccupations premières, puisque le dégoût est un geste de rupture olfactif, visuel, sensoriel, je ne touche pas ceux qui me dégoûtent, je ne regarde pas ceux qui me dégoûtent, comme d'ailleurs celles et ceux qui me dégoûtent, je n'entends ne, pas celles et ceux euh, qui me dégoûtent, je me tiens à une distance hygiénique d'elles. Peut-être que le pont pour couper justement ce dégoût, c'est l'amour c'est de s'embrasser. C'est de prendre en, en main, physiquement, les objets et les sujets du dégoût. On prend pour exemple la question du VIH sida avec euh, ses gants, ces blouses, ces surblouses que l'on mettait, que l'on met parfois encore hein, sur des personnes malades afin de ne pas les toucher, de ne pas être contaminés. Et on a une production, une production littéraire, une production cinématographique qui montre l'importance du toucher, qui montre l'importance du contact. Et je m'étais arrêté là en me disant que peut-être que se toucher, s'embrasser, s'aimer, c'était une solution hein, euh, au dégoûtant. Heureusement que j'ai des amis philosophes qui gentiment m'ont dit « Bon, Arnaud, t'es bien gentil, mais euh, c'est un, un vœu pieux quand même de s'aimer tout le temps et à jamais. La philosophie a des choses à dire dessus et peut-être qu'on pourrait être plus mitigé sur cet horizon de l'amour éternel. Et je crois qu'un rapport éthique et donc réflexif au dégoût, comme l'a proposé Brigitte, ou une réflexion anthropologique sur l'universel du dégoût, comme l'a proposé notre co-auteur euh, Tito, euh, nous a permis d'aller beaucoup plus loin sur cette réflexion. Oui, on a... Alors d'abord, on, on se connaît depuis de nombreuses années. C'est important aussi pour parler de la résonance hein, qu'il y a eu entre nous et entre nos champs disciplinaires. Euh, plusieurs terrains aussi sur lesquels on, on avait une réflexion déjà commune. Euh, celle de la santé ou de la philosophie de la médecine euh, puisque Roger Lio et moi on a travaillé euh, en éthique médicale et puis euh, et puis toi euh, effectivement en sociologie de, de la santé et puis euh, la question euh, sur laquelle enfin en tout cas le point de vue sur lequel euh, termine la partie d'Arnaud cette idée que finalement si on arrivait à s'aimer ça, ça irait mieux euh, c'est quelque chose qui dans dans ma partie, euh, renvoyé peut-être à la pensée de, de la philosophe américaine Martha Nussbaum, qui explique que euh, si on peut éduquer le goût, on peut peut-être aussi éduquer le dégoût, et donc euh, le plus tôt possible à l'école, travailler à lutter contre les discriminations. Hein, C'est une, une piste, en tout cas, euh, politique noble euh, de l'éducation. Et euh, Roger Liau a, lui, interrogé, cette dimension peut-être un peu simpliste, c'est-à-dire au-delà d'un constat qui serait l'éducation ou le fait de pouvoir s'aimer, regardons le fait que tout dégoût n'est pas dégoûtant et que tout dégoût n'est donc pas à surmonter nécessairement. Et derrière ça, il faut donc comprendre ce qui produit le dégoût pour pouvoir comprendre si le dégoût est à analyser comme dégoûtant ou à surmonter en tant que tel. C'est un livre qui a été écrit durant une période particulière, celle du confinement, celle de la pandémie. Quelques points peut-être sur ce contexte qui pourraient nous interpeller. D'abord un point précis sur le livre, puisque là est un des propos du livre. Il y a un glissement entre ceux qui dégoûtent l'objet du dégoût et puis celles et ceux qui dégoûtent, celles et ceux qui sont porteurs des stigmates, de la pesanteur, de l'imaginaire du dégoût. On l'a vu avec des exemples propres à notre livre, les personnes migrantes, les personnes en obésité ou les personnes trans. Durant le confinement, on a vu apparaître d'autres figures qui sont apparues au grand public comme porteuses de potentiellement quelque chose qui renverrait à de la contamination, à de la contagion, notamment les personnes asiatiques, de par des origines géographiques réelles ou supposées. On voit donc bien qu'on n'est pas sur une délimitation précise des sujets du dégoût, mais bien sur des logiques de production. Ce contexte-là nous a permis de faire des pas de côté analytiques, mais aussi euh, de travailler, c'est plutôt euh, Tito qui l'a fait, une hypothèse que l'on pouvait penser comme spontanée et qui euh, s'est révélée être plus complexe que, que ça, à savoir si nous sommes toutes et toutes confinées chez nous, que nous sommes donc plus... Euh, ou plus, pardon, en contact avec l'autre, est-ce que nous coupons, nous arrêtons euh, cette production du dégoût Visuellement, on a bien vu que non, puisque les médias perfusaient des discours du dégoût, euh, mais sanitairement non plus. Et des objets, euh, tels que les masques, tels que les gants, qui étaient censés nous protéger du dégoût, sont devenus ces objets dégoûtants que l'on a laissés traîner très rapidement dans l'espace public. C'est vrai que ces réflexions, on ne les aurait pas eues hors confinement, et il était important pour nous également d'ancrer le livre dans une dimension plus contemporaine, hein, plus actuelle. Oui, en, en complément de ce que dit, ce que dit Arnaud, moi j'aimerais bien peut-être insister sur le lien qu'il y a entre la production des sujets du dégoût et la production d'un ordre sociopolitique. Euh, C'est d'ailleurs ce qui a émergé euh, au, au tout début de notre travail. Tu, tu avais regardé un petit peu la littérature sur l'esthétique du dégoût et euh, cette question-là, en fait, elle, elle, elle revient en boucle, c'est-à-dire que dans une esthétique du dégoût, il y a une production d'un certain ordre et au fond, la pandémie révèle aussi ça. C'est-à-dire que on a un ordre hygiéniste, mais qui est aussi une manière à nouveau de reconfigurer l'ordre du réel social avec celles et ceux qui vont être à nouveau considérés comme dégoûtants ou dégoûtantes, et celles et ceux qui sont admis dans la norme. Je pense que c'est important de le resituer.